Bonjour, je suis Florence Escaravage et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui une vidéo coaching pour Mythique et réfléchir au sujet de mener une recherche un peu différente de d'habitude en cette période de confinement. J'espère que vous allez tous bien, que vous soyez au télétravail ou non, chez vous. Et donc réfléchissons ensemble à qu'est-ce que ça veut dire que de mener sa recherche autrement pendant cette période où finalement on a du temps, cette période un petit peu plus particulière et où on peut en profiter pour se poser les bonnes questions. Comment faire une recherche qui a du sens Comment faire une recherche où on ne s'égratigne pas l'estime de soi Ou au contraire, on se dit, tiens, je vais aller chercher euh, dans les profils quelque chose où je sens que je peux me laisser surprendre. Alors pour cela, il y a quelques prérequis. C'est quoi Eh bien, c'est de se demander quels sont justement euh, nos critères qui peuvent être enfermants. Quelles sont nos croyances sur les hommes ou sur les femmes, sur leur comportement, sur leurs réactions, qui nous amènent à juger un peu trop rapidement quelqu'un. Voilà, donc dites-vous bien que la, la bonne attitude, c'est d'aller loin dans le profil, prendre du temps pour explorer un profil, ne pas s'arrêter euh, parce que... Euh, une photo parmi deux ou trois photos ne nous convient pas du tout et parce qu'on imagine son univers qui ne va pas nous convenir non plus. Vraiment, l'amour c'est se laisser surprendre par une personnalité. Il y a beaucoup de personnes qui savent très bien se mettre en valeur sur des photos et il y en a plein qui ne savent pas du tout faire. Donc faites attention, les photos peuvent être un piège parce qu'elles sont pas toujours révélatrices. Alors un autre point important, c'est de réfléchir à vos attentes. Il y a des attentes qui sont vraiment importantes, et il y en a d'autres qui sont enfermantes. On croit qu'elles sont importantes parce qu'elles euh, sont liées à nos attirances, mais en fait non. On peut tous se laisser surprendre par une personnalité et se dire oh, « bah, tiens, j'aurais jamais imaginé faire ma vie avec cette personne-là » et finalement, 20 ans plus tard, eh bien... Euh, ça, ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Donc réfléchissez aux critères qui sont importants pour vous. La fidélité, par exemple, l'attention, euh, la constance. Est-ce que quelqu'un est constant dans, votre man dans sa manière de vous écrire Est-ce qu'il est un peu engagé voilà. Est-ce que vous sentez qu'il est sur la même ligne euh, que vous À savoir faire grandir la conversation, euh, être un peu engagé dans l'écriture Voilà. Dites-vous qu'il euh, faut aller vers ceux qui sont présents, qui sont là, qui ont envie d'échanger, de, de faire grandir un lien. Ensuite, demandez-vous aussi si euh, l'aspect social est important. Parfois, on accorde trop d'importance à l'humour, on accorde trop d'importance à... On veut quelqu'un qui est très sociable ou quelqu'un qui, euh, qui s'exprime bien. Il y a des gens qui s'expriment bien à l'oral et puis qui vont pas forcément être très à l'aise à l'écrit ou vice-versa. Donc faites attention à ne pas juger trop vite quelqu'un. Voilà, donc on a parfois des, des idéologies aussi, euh, réfléchissez à vos critères, sur euh, des critères sur vos, vos, vos mythes fondateurs, vos, vos croyances un peu profondes, quelles sont celles vraiment qui, sur lesquelles vous ne pouvez pas déroger. Ensuite sur les valeurs de l'être, euh, réfléchissez aussi qu'est-ce qui est important pour vous. Vous voulez quelqu'un d'indépendant Vous voulez quelqu'un de fusionnel Vous voulez quelqu'un qui a le sens des responsabilités Demandez-vous ce qui est important pour vous. Voilà, donc attention à bien faire le tri entre vos croyances limitantes et le reste. J'espère que vous passez une bonne période de confinement. Je vous souhaite le meilleur en amour et je vous dis à très vite.